Après plus de 7 mois de travaux qui ont redessiné cet espace, la prairie alluviale de la Mousson à La Vérune retrouve ses fonctionnalités. Il est maintenant temps de procéder à sa végétalisation à travers une étape importante de génie écologique. Alors Sur ce chantier-là, on, on a trois techniques qui ont été mises en œuvre. Euh, donc la première technique qui se situe dans dos au niveau du pont de la Fuste, euh, suite au terrassement, il y avait une volonté de stabiliser les piles et stabiliser la berge, du, la berge nouvellement terrassée. Donc on a mis une technique, on va dire, un petit peu lourde de génie végétal, à base de sol. Donc une fascine de sol en pied de berge. Et à la suite, une couche de branches à roger également de sol qui va permettre un enracinement puissant et rapide avec une pousse et un développement rapide de la végétation. Sur la partie sur laquelle qui est juste derrière moi et que nous avons fait également en amont. Euh, on est passé sur une technique plus douce de génie végétal, c'est-à-dire une fascine d'hélophyte euh, qui correspond à un boudin de géotextile coco en noyau terreux qui permet également de stabiliser le pied de berge, mais qui sera planté avec des végétaux euh, beaucoup plus petits, donc des hélophytes qui sont produites localement dans le Gard également, euh, chez la pépinière Nymphéa. Euh, donc là, nous procédons à la préparation donc, du sol et au lit de semence. Donc, euh, et l'émiettage des grosses, des grosses mottes de terre qui ont été fait donc par le passage de l'air sautative. dans un second temps nous allons procéder à l'ensemencement avec un semor à la volée et ensuite un dernier passage une dernière étape avec le passage d'un rouleau pour coller et bien fixer la graine au lit de semences préparé la dernière étape donc pour la végétalisation et l'ensemencement sera faite manuellement donc sur les zones qui ne sont pas accessibles en tracteur donc euh, ça correspond à la zone de la mare qui se situe derrière nous, la zone du chenal de décharge de, de des eaux, l'encadrement des eaux de la, de la, de la Monçon et la berge de la rive de la Monçon. Donc il y a eu un réel choix et une réelle volonté sur ce projet de, de travailler avec vraiment des végétaux, des végétaux locaux. Donc c'est des végétaux qui sont adaptés à l'écotype, au climat méditerranéen. Et à, notre zone de, et à notre zone de travail parce qu'ils sont prélevés à quelques centaines de mètres de, de la zone de, de travaux. Chez CRS Flore, on a vraiment cherché à créer un nouveau modèle de production de végétaux en allant chercher justement du, le patrimoine floristique qu'on a en France dans les milieux naturels. On prélève des graines, des boutures, des semences euh, qu'on met en multiplication de façon à pouvoir les reproposer à tous les gestionnaires et aménageurs de nos espaces. La ripisylve de la Mosson a été ainsi reconstituée avec des arbres et arbustes prélevés sur le site. Ces plantations ont été protégées par un paillage issu du broyat forestier récupéré sur place. À la fin du chantier, des nichoirs artificiels ont été installés. Les oiseaux et les chauves-souris pourront ainsi disposer de ces nouveaux gîtes. Donc euh, Les nichoirs à chauves-souris ciblent les espèces plutôt communes de, de ripisilves, etc. Donc euh, tout le cortège des pipistrelles, éventuellement quelques murins et quelques espèces arboricoles. Et pour les oiseaux, on cible les espèces cavernicoles euh, typiques de Méditerranée. Donc euh, le rollier, la huppe fasciée, la chevêche d'Athéna et le petit duc de Scops. C'est des espèces qui chassent en milieu ouvert. Euh, qui s'alimentent en milieu ouvert, mais qui ont besoin de, de, de cavités. s'il n'y a pas de cavités, elles ne peuvent pas coloniser. Là, on a créé un milieu ouvert euh, favorable, avec une grande prairie, euh, qui va être fauchée de manière tardive, et tout ça, donc euh, très favorable aux insectes, à toute la ressource alimentaire. Et du coup, il faut recréer des, voilà, des, des cavités pour permettre aux espèces quand même de se déplacer. On les a, mis, on les a ciblés dans ces deux gros chênes là-bas. Et voilà, c'est des nichoirs qui peuvent aussi bien être utilisés par ces espèces-là que par d'autres, euh, comme les étourneaux, chouka et, et les mésanges. Charbonnières principalement. Après cette phase de génie écologique, il faut maintenant attendre la reprise et le développement des végétaux. Les résultats de ce projet d'envergure seront vraiment visibles dans quelques années. Nous attendons sur le site une nature fonctionnelle, avec une rivière libre de déborder et d'inonder une prairie riche et diversifiée.